Ça veut dire qu'on est en train de lancer Willow Speed 2021, Stéphane euh, <rire> euh, Oui, je crois. On a survécu une petite pandémie, légère. On est encore là, oui, c'est vrai. Ah, ouais. ben, bienvenue, du coup, tout le monde. Euh, merci d'être là. Ça n'a pas été évident de rassembler 170 personnes euh, en période post-Covid. Oui, et du coup, on sera. Je pense un peu moins que 170. J'ai vu des badges en bas, donc j'espère qu'ils sont en retard. Euh, moi, je pense qu'ils ont, ils ont joué la carte de la sécurité. On va voir ce qui se passe. Euh, en tout cas, nous, bah, pour ceux qui sont venus, merci. Euh, ça fait plaisir de vous voir tous réunis autour de ce sujet qui nous passionne, euh, qui est la web performance. Merci aussi aux sponsors, euh, diverses. Divers et variés, ceux qui nous soutiennent depuis le début, comme Fasterize, Google. Dans l'ordre de la notoriété, bien sûr. Oui, ben oui, exactement. Et ceux qui nous ont rejoints cette année et qui ont décidé de soutenir la communauté. Donc c'est vraiment sympa, c'est le genre d'événement qu'on ne peut pas faire sans eux. Président, l'association Ah, c'est à moi. Okay. <rire> Donc, Wheel of Speed, c'est une association euh, c'est une association à but non lucratif, euh, donc euh, on, le, le seul but de l'association c'est d'organiser euh, Wheel of Speed et de promouvoir la Webperf plus généralement. Donc cette année c'est la quatrième édition, euh, on a eu 2000, euh, 2018 à Bordeaux, 2019 à Lille, 2020 les îles Audides, qui s'est tenu en ligne au début de l'année et puis enfin 2021 à Lyon. Donc on est, on est des, très fiers d'avoir lancé ce mouvement et on est très fiers aussi que ça continue. On, on, on pariait pas forcément là-dessus quand on a lancé l'événement. C'est une association à but non lucratif, donc comme d'habitude, on cherche de, des gens pour nous aider. Bien sûr, il y a des sponsors pour nous soutenir, mais un événement comme ça, ça ne s'organise pas à deux ou trois personnes. Donc, il y a un certain nombre de personnes enfin, cette année qui ont organisé l'événement. Et vous êtes les bienvenus dans cette association pour, pour nous aider à organiser la, la, la prochaine, le prochain événement. Ouais, C'est effectivement important d'avoir du temps euh, à, à consacrer à ce genre d'événement. Et euh, je suis sûr que vous apprendriez plein de trucs euh, comment est-ce qu'on tient une salle Comment est-ce qu'on <rire> est qu parle avec un traiteur euh, en, venant, en venant nous soutenir. Euh, au pire, ça vous prépare pour votre mariage. <rire> c'est à moi, ça J'ai pas mal de choses... Bah, ça... Oui, alors ça, du coup, euh, merci, tu me l'as déjà dit. <rire> oui, du coup, certains speakers, effectivement, c'est année covid certains speakers n'ont pas pu venir. Euh, donc... Ils... Donc heureusement on a, eu, on, a, on a enregistré hier ou avant-hier euh, une vidéo euh, pour, pour les, les, deux, enfin, les trois speakers du coup, qui n'ont pas pu venir. On aura quand même l'occasion de les voir sur le Slack euh, général, euh, donc dièse générale, euh, si vous voulez poser des questions pendant qu'ils sont là, donc ils sont, ils sont censés être, être là. Et à la fin on va quand même leur poser des questions en live, euh, on va tenter la visio, euh, puisque ça avait l'air de marcher ce matin en tout cas. Euh, donc voilà, donc sont, sont des gens qui ont respecté le, le, le fait qu'ils étaient juste cas contact euh, et donc effectivement ils ont préféré ne pas prendre ne pas prendre de risques pour vous. Euh, effectivement cette année bah du coup on a des conditions sanitaires particulières, euh, vous commencez à en avoir l'habitude. Donc on a un protocole qui est normalement su, euh, super safe. On va on va aérer fréquemment, on va on va euh, vous avez vu que les salles sont assez grandes, euh, surtout surtout l'atrium. Ça veut aussi dire porter des masques tout le temps, tout le temps. Euh, quand vous mangez, bon ben, hop, on avale, on remet le masque, s'il vous plaît. C'est pénible pour tout le monde, mais bah, ça, ça fait partie du, euh, du nouveau jeu, j'ai envie de dire. Ouais, et, et, et s'il vous plaît, euh, ne nous demandez pas de faire la police et de vous dire euh, remettez votre masque ou, ou, ou, le, ou le mettez le, bien sur le nez. C'est aussi pénible pour, pour vous que pour nous. Voilà. Et puis en plus, c'est pas beau quand le nez dépasse. <rire> ça fait été. Moi, ça me fait à d'autres trucs. Donc il y, a des, euh, il y a des entrées et des sorties qui sont matérialisées euh, devant, les, devant les salles. Donc on rentre par euh, l'entrée et on sort par la sortie. Euh, il y a des petites flèches vertes qui, euh, qui matérialisent ce sens de, de circulation. Euh, voilà, je crois qu'en termes de protocole, c'est à, euh, à peu près tout. Il y a deux choses dans la vie, c'est ça Il y a deux choses importantes dans la vie <rire> Euh, donc, choisi, choisissez, non. vous avez droit aux deux, vous avez droit aux toilettes et au wifi. Donc, le wifi, c'est un, un wifi euh, euh, captif. Donc, euh, prenez une petite photo si vous voulez avoir le mot de passe, euh, etc. Euh, et les, euh, les WC, donc, il, y a, il y en a juste derrière la salle blanche. Donc, ici, c'est la salle ampère blanche. Euh, il y a des WC là-bas derrière. Il y en a, y en a euh, juste derrière nous, entre la rouge et la blanche. Et il y en a aussi en bas, euh, sur les, euh, à côté de l'escalier. C'est bon. Alors, sur le programme, on, ça va se passer dans deux tracks différents. Euh, le, ces deux tracks sont synchronisés, donc euh, c'est plus facile pour vous si vous voulez euh, changer, de, changer de conf, changer de track. Il y a cinq minutes entre chaque conférence pour euh, changer, de, changer de salle. L'autre salle est juste à côté, donc ça va, ça va aller très vite. On aura plusieurs pauses dans la journée. Euh, celle de midi, bien sûr, pour, pour manger, mais on a aussi une pause le matin et une pause l'après-midi, parce que même si on vient pour voir des conférences, on vient aussi pour se retrouver, on vient aussi pour networker. Et euh, Wheel of Speed, c'est fait pour ça aussi. Et moi, j'aime beaucoup Wheel of Speed pour qu'on pour qu puisse, qu puisse rencontrer du, du monde. Donc, pour la nourriture, normalement, tout le monde devrait, euh, devait, devrait trouver son, son bonheur. Je crois qu'il y a notamment du, du végétarien pour les végétariens. Donc euh, si vous avez une... Une intolérance quelconque, faites-nous en part, et puis on, on s'organise avec le, avec le traiteur. On compte sur vous pour relayer un petit peu l'événement, euh, autant que possible. On en a besoin donc, via les réseaux sociaux. Euh, sachez aussi que vous pouvez nous rejoindre sur le Slack ou le Speed euh, bon, pour discuter entre vous, là, aujourd'hui, et peut-être avec ceux qui, qui, bah, qui, qui auraient voulu venir et finalement ne sont pas venus, mais aussi avec les speakers et le staff, euh, éventuellement. Après l'événement, on va quand même... Euh, capter tout ça et on va mettre en ligne toutes les, euh, toutes les vidéos donc sur la chaîne YouTube. Donc, pareil, euh, quand, ça, quand elles sortiront, et donc ça devrait être dans pas longtemps, euh, n'hésitez pas à les, euh, à les partager le plus possible pour faire parler de la performance. Et puis, euh, les talks, oui, voilà, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a certains talks euh, qui ont été enregistrés. Euh, ça n'a pas été de tout repos euh, parce que des, des speakers ont été qu'à qu contact. Euh, donc, c'est comme on l'a dit, les speakers seront présents sur, euh, sur Slack pendant les talks. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions, c'est le, le bénéfice d'avoir un talk enregistré. Et puis, euh, on aura aussi euh, de, la, de la visio avec, euh, avec ces speakers ensuite pour, les, pour répondre aux questions. On aura entre 5 et 10 minutes de pause entre le entre talk donc, le temps de changer de salle s'il ouais. le faut. Petite nouveauté cette année, donc on va accueillir des Lightning Talks cet après-midi. J'ai oublié l'horaire. Donc cet après-midi, euh, euh, après si vous n'êtes pas déjà enregistré sur, euh, sur le formulaire euh, en ligne, bah, n'hésitez pas à venir nous en parler, histoire que bah, on essaye d'animer un petit peu tout ça. Et ça devrait être à 15h25. Le voilà, Lightning Talk, c'est vraiment 4-5 minutes. Max, et on coupe. Donc si vous avez un truc important, voire rigolo à dire, allez-y. Ça permettra de, de déclencher les discussions juste pour le café d'après. Et puis, dernière chose avant de commencer, Donc, sachez qu'il existe un code de conduite pour, pour Willow of Speed. Donc, je vous encourage à le lire, il existe en anglais et en français. En fait, pour résumer, tout ce qui se passe dans cette conférence doit rester professionnel et bienveillant. Euh, si vous vous sentez dérangé, mal à l'aise ou agressé par un comportement, euh, un truc un peu inapproprié, ben vous venez nous en faire part, vous nous le signalez. Il y a mes coordonnées, euh, il y a mon téléphone. il N'hésitez voilà. pas si jamais, euh, si jamais ça se, ça, il y a quelque chose qui vous embête. Voilà, on fera le nécessaire. Je crois ouais. qu'on peut restons, démarrer. Restons professionnels et bienveillants. Oui, oui. Euh... Et eh bien, le programme, là tout de suite, on va commencer avec Romuald. Euh, juste avant ça, message de ton sort. Euh, oui, alors, de toute façon, oui, les, les programmes, on vous les a affichés dehors. Hein. Oui,